Dans cette vidéo, nous allons revoir comment on multiplie un nombre par 10, 100 ou 1000. Pour les nombres entiers, c'est facile, mais pour les nombres décimaux, il va falloir réfléchir davantage. On commence par les nombres entiers, où tout va bien. Si on me demande 7 fois 100, je vais obtenir 7 centaines. Le 7 est le chiffre des centaines, je complète avec deux zéros et j'obtiens 700. 32 x 10, je vais obtenir 32 dizaines. Le 2 est le chiffre des dizaines. Et j'obtiens 320 en complétant avec un 0. 43 x 1000, je vais obtenir 43 milliers. Le 3 est donc le chiffre des milliers. Et je vais compléter avec 3 zéros, ce qui me permet d'obtenir 43 000. Bref, pour les nombres entiers, quand je multiplie par 10, 100 000, c'est facile. Il suffit que je complète avec le bon nombre de 0. Là où ça se complique, c'est avec les nombres décimaux. J'ai 0,7 fois 100, par exemple. Je repère que 0 est le chiffre des unités au départ et il va devenir celui des centaines. Je réécris exactement les mêmes chiffres du début, 0 et 7, et 0 va devenir donc le chiffre des centaines. Si c'est celui des centaines, à côté il y a les dizaines, et à côté, il y a les unités. Il faut donc que je complète par un 0 pour que mon nombre soit écrit de manière complète, et 0,70, en fait, ça s'écrit de manière plus simple, 70. 0,7 fois 100 égale 70. 3,2 fois 10, même technique. Le 3, je le repère, c'est le chiffre des unités. Il va devenir celui des dizaines. Le 3 devient celui des dizaines. À côté, il va y avoir celui des unités, ah ben là, je n'ai rien à compléter du tout. 3,2 x 10, ça devient 32, sans rien mettre d'autre. 4,3 fois 100, le 4, c'est le chiffre des unités. J'écris exactement les mêmes chiffres. 4, 3. Sauf que le 4 chiffre des unités va devenir celui des milliers. Milliers à côté centaines, à côté dizaines, à côté unités. Et là, je dois compléter avec 2 zéros. J'obtiens 43 000. Pardon, 4300 12,967, je repère le chiffre des unités 2, je dois multiplier par 10, donc ce 2, j'écris d'abord tous les chiffres, 1, 2, 9, 6, 7, et le 2 qui était le chiffre des unités devient celui des dizaines, dizaines, à côté j'ai unité, et eh bien du coup à côté j'ai la virgule, aucun zéro à mettre en travers, rien 25,349, je repère le 5 chiffre des unités et j'écris tous les chiffres exactement dans le même ordre. 2, 5, 3, 4, 9. Le 5 devient le chiffre des centaines. Si le 5 devient chiffre des centaines, à côté j'ai dizaines, à côté j'ai unités, à côté j'ai la virgule. Aucun zéro, juste la virgule qui vient se placer correctement. Ça, c'est pour euh, multiplier par 10, 100, 1000. Maintenant, la division par 10, 100, 1000, c'est presque plus simple. Mais je repars toujours du même principe. 7 divisé par 100, je repère le chiffre des unités 7. Je le réécris et il va devenir celui des centièmes. Donc, j'écris un petit C en dessous du 7, à côté, je vais avoir les dixièmes. À côté, je vais avoir les unités. Au-dessus des dizaines, j'en ai 0. Au-dessus des unités, j'en ai 0. Entre les deux, j'ai la virgule. 0,07. 32 divisé par 10, je repère le chiffre des unités. Je réécris 3, 2 et le chiffre des unités devient celui des dixièmes. Je mets un petit dé. À côté, il y a donc les unités, et entre les deux, il y a ma virgule, 3,2. 43 divisé par 1000, le chiffre des unités, c'est 3. J'ai écrit 4, 3, le chiffre des unités devient celui des millièmes. Si c'est les millièmes, à côté, il y a les centièmes, à côté, il y a les dixièmes, à côté, il y a les unités, et entre les deux, il y a la virgule, en complétant par les zéros des dixièmes et des unités. Ça, c'était pour les nombres entiers et pour les nombres décimaux, finalement, on suit toujours le même principe, c'est-à-dire que 0,7 divisé par 100, je commence par repérer le chiffre des unités, 0. J'écris exactement 0,7. Et ce chiffre des unités devient celui des centièmes. Du coup, ensuite, le chiffre des dixièmes, les unités, il y a 0 dixième, 0 unité et la virgule, entre les unités et les dixièmes. 3,2 divisé par 10, je repère le chiffre des unités. J'écris tous les chiffres 3, 2 directement, sans rien, sans virgule, sans rien. Et le 3 devient le chiffre des dixièmes. Dixièmes, juste à côté, il y a unité, je complète par un 0, et je mets la virgule entre le 0 et le 3, entre les unités et les dixièmes. 4,3 divisé par 1000. Le 4 est le chiffre des unités. J'écris 4, j'écris 3, exactement la même chose sans virgule. Et je divise par 1000. Donc le chiffre des unités devient celui des millièmes. À côté centième, à côté dixième, à côté unité. Il y a 0 centième, 0 dixième, 0 unité. Et la virgule entre les unités et les dixièmes. 12,967 je repère le chiffre des unités. C'est le 2. Je vais réécrire tous les chiffres dans l'ordre sans virgule 1, 2, 9, 6, 7. Le chiffre des unités devient celui des dixièmes. J'ai les dixièmes juste à côté, j'ai les unités. Entre les unités et les dixièmes, j'ai la virgule. 25,349 divisé par 100. Le chiffre des unités, c'est 5. Je réécris les chiffres dans l'ordre. 2, 5, 3, 4, 9. Mon chiffre des unités devient celui des centièmes. Le 5, c'est celui des centièmes. À côté, j'y a dixièmes. À côté, il y a unité Entre les deux, il y a la virgule. Bilan des cours le seul cas où c'est hyper simple, c'est donc des nombres entiers multipliés par 10, 100 000. Bon, parfait. Oula, si je multiplie par 100, je complète avec 2 0, par 10 avec 1 0, par 1000 avec 3 0. Ensuite, quand je multiplie un nombre décimal par 10, 100 000 ou quand je le divise par 10, 100 000, vraiment au départ, je vous conseille fortement, fortement, fortement de bien repérer le chiffre des unités dans le nombre de départ que ce soit quand on divise ou bien quand on multiplie. Et ensuite, si je multiplie par 100, ce chiffre des unités devient les centaines. Si je multiplie par 10, le chiffre des unités devient les dizaines. Si je multiplie par 1000, le chiffre des unités devient les milliers. Si je divise par 10, le chiffre des unités devient les dixièmes. Si je divise par 100, le chiffre des unités devient les centièmes. Si je divise par mille, le chiffre des unités devient les millièmes. Et puis à côté, vous vous écrivez bien dans l'ordre euh, milliers, centaines, dizaines, unités, virgule, dixième, centième, millième.